Alors moi, c'est simple, j'ai décidé de changer de carrière parce que je n'avais plus aucun plaisir dans, dans mon ancien travail. Euh, et j'avais envie de, de retrouver un peu mes, mes valeurs. Et euh, bah, le coaching, l'humain, l'accompagnement, ça, ça m'est venu comme une évidence en fait. Les freins, bien sûr, ça a été les peurs, euh, la peur de me tromper. Euh, la peur de, de galérer, de manquer financièrement. Euh, bien sûr, sortir de sa zone de confort, en gros. Quoi, euh, euh, ça veut dire sortir de sa zone de confort, ça met quand même un peu d'insécurité. Mais finalement, aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus de bonheur. Mm. Le parcours d'intégration, très, très agréable. Alors c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, euh, on rigole bien aussi, et puis c'est super parce qu'on rencontre des gens qui viennent d'autres villes, qui ont eu un passé différent, mais on a très vite l'impression de bien les connaître parce que finalement on partage le, le même intérêt. La méthode mère, pour moi, ça représente vraiment l'amour, le plaisir et la sérénité. L'amour parce que euh, bah, on apprend vraiment à se donner de l'amour à soi-même, donc évidemment, on a beaucoup plus à redistribuer. Et ça, c'est bon, Mais soi-même, c'est bon, quand même. Et puis, euh, bah, beaucoup de plaisir, pourquoi Parce que bien souvent, on se gaspille un peu la vie avec toutes sortes de contraintes qui n'existent pas en réalité. Et bah, quand on sort de ce système contrainte, il bah, n'y a plus de contraintes, <rire> C'est pareil, c'est du plaisir, c'est la liberté, quoi. Voilà. Et évidemment, bah, tout ça, ça mène à la sérénité, quoi. Et bah, moi, personnellement, elle m'a apporté d'arrêter de, de me dévaloriser dès que euh, je ne réussissais pas quelque chose tout de suite, euh, d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de me tromper. Et puis, elle m'a aussi a, euh, apporté d'oser. C'est-à-dire qu'avant, comme j'avais peur de me tromper, bah, j'osais pas. Et puis finalement, euh, bah, quand on ose, ça marche ou ça marche pas, puis c'est pas grave. Bah, qu'elles doivent se lancer, bien évidemment, parce que de toute façon, euh, si elles ont envie de, de, de se lancer, c'est que leur cœur leur dit qu'elles doivent se lancer, qu'elles l'écoutent.